Eh bien, bonsoir à tous et puis bienvenue à Océanopolis dans cet auditorium pour cette soirée de restitution pour le programme Objectif Plancton 2019. Alors ce soir on va vous présenter assez rapidement les collectes de l'année sur les différents sites. Et puis on laissera la parole ensuite aux scientifiques investis dans ce programme pour qu'ils nous présentent les résultats de leurs recherches pour cette année 2019. Et évidemment, il y aura un temps d'échange à la fin, donc n'hésitez pas à poser vos questions aux personnes présentes. Je vais déjà laisser la parole à Céline Liré, directrice scientifique d'Océanopolis, qui est là ce soir et qui va nous parler un petit peu d'Objectif Plancton. Merci Hélène. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venu à cette soirée de restitution 2019 pour Objectif Plancton. Toujours un plaisir de vous accueillir ici à Ossanopolis. Alors l'histoire d'Ossanopolis avec le plancton, elle date de, je ne sais pas Pierre, au moins hein, 12 ans, 15 ans. Donc évidemment cette histoire est liée à Pierre Molot qui est ici dans la salle. Donc... L'objectif, évidemment, c'était de raconter ben, la visible. Hein. C'était vraiment de partager ça. Le plancton est un élément essentiel hein, pour la vie dans l'océan. Et donc, à partir de ce moment-là, de dire, eh ben, il faut que finalement, tout le monde en prenne conscience hein, que ce plancton, il est, il est vital. Hein. Et donc, Pierre est venu nous voir pour dire, mais euh, voilà, il faut raconter cette histoire-là. Et puis, c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Hein. Au début, tout simplement, voilà, expliquer le rôle du plancton, l'enjeu hein, par rapport à, à, à ces micro-organismes. Et puis, petit à petit, en fait, on a euh, euh, échangé avec des scientifiques. Certains sont venus vers nous hein, en nous disant, ben voilà, nous, on travaille sur le plancton, puis on, on a certaines problématiques euh, que nous, on ne peut pas, euh, à laquelle on ne peut pas répondre, hein, finalement, avec les outils, les engins que l'on a aujourd'hui. Euh, on a besoin euh, d'autres euh, bateaux, on a besoin de gens qui collectent en fait, euh, le plancton à un instant donné. Et puis, c'est comme ça, finalement, qu'est né euh, Objectif Plancton. C'était maintenant, euh, il, y a, euh, il y a plus de cinq ans. Et tout ça grâce à vous, évidemment, puisque euh, vous intervenez les uns et les autres hein, pour la réussite hein, d'Objectif Plancton. Alors, les plaisanciers, en, en allant euh, collecter... Hein, donc, à différents moments de l'année et à différents endroits, puisqu'il y a trois sites dans le cadre d'Objectif Plancton. Vous allez collecter du plancton, vous travaillez, vous échangez avec les scientifiques, vous leur apportez de la matière première pour pouvoir faire leur recherche. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est à ce titre-là, finalement, que l'on parle de science participative. Vous participez réellement à faire avancer la science, à pouvoir faire réaliser cette science et obtenir des résultats. Donc à ce titre-là, évidemment, on vous remercie tous vivement pour votre implication et votre enthousiasme à participer à Objectif Plancton. Et puis il y a également évidemment le rôle des médiateurs qui permet aussi de vous raconter en fait, des histoires, vous expliquer ce que vous avez observé, ce que vous avez collecté. Et ça aussi, c'est un rôle essentiel. Et toutes les équipes sur les trois sites contribuent fortement à faire vivre cette opération Objectif Plancton. Et puis les scientifiques, les scientifiques, évidemment, c'est la base, hein, la science est la base des projets de sciences participative. Sans la science, il n'y a pas, en fait, finalement, euh, euh, ce type d'opération. Donc là, on a la chance d'avoir des scientifiques qui, aujourd'hui, sont fidèles, hein, euh, vraiment, et ont des vrais euh, euh, questionnements hein, scientifiques auxquels ils veulent répondre. Et ce que vous collectez euh, sert vraiment pour pouvoir produire la science, produire des résultats et pour pouvoir contribuer à une meilleure connaissance de l'océan. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Alors, euh, l'aventure ob Objectif Plancton, comme je vous disais, donc maintenant, elle a à peu près un peu plus de cinq ans. Euh, il se trouve que là, on a, euh, avec l'équipe d'Objectif Plancton, déposé un dossier pour euh, obtenir des financements, pour pouvoir continuer cette aventure hein, tous ensemble. Donc on a euh, fait une demande de financement auprès de la Fondation de France. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a obtenu ces financements donc l'aventure continue. On a un financement pour trois ans pour pouvoir aller un peu plus loin, pouvoir traiter toutes ces données qui ont été collectées par les scientifiques pour que vous puissiez avoir les résultats aussi. C'est important de partager avec vous et donc dans le cadre de ce financement, il y aura aussi tout un volet animation avec un retour vers vous pour que vous ayez évidemment ces informations, ces résultats favoriser cette rencontre et cet échange avec tous les participants hein, qui font la réussite de ce projet Objectif Plancton. Voilà pour cette très bonne nouvelle. Donc on n'a pas fini de se revoir. Hein. Donc, euh, on est parti encore pour quelques années. Euh, en tout cas, je tenais vivement et au nom de Sanopolis et puis de toutes les équipes. Hein, du coup, euh, vous allez les voir les uns après les autres, hein, mais euh, tous ensemble, euh, on tenait à vous remercier évidemment, pour, ce, pour cette belle opération, ce succès, hein, cette réussite d'Objectif Plancton au cours de ces dernières années et puis pour les années à venir évidemment. Merci à toutes et à tous. Merci Céline. Alors du coup, bon bah je risque de respecter de... Répétez un petit peu ce que Céline vient de vous dire, mais rassurez-vous, ça va aller assez vite. Donc effectivement, l'aventure en fait commence en 2013 avec eh bien, finalement une sortie, une sortie pas forcément dite objectif plancton, mais en tout cas pour aller découvrir le monde de l'invisible. Et cette sortie est initiée notamment par Océanopolis et puis la PMB, à qui on doit beaucoup l'amicale des plaisanciers des marinas de Brest. Alors suite du coup eh bien, à cette première sortie eh bien, a lieu du coup en 2014 les premiers prélèvements scientifiques euh, qui vont eh du coup euh, initier du coup, des collaborations entre les structures et donc rapprocher finalement donc, comme Céline vous l'a dit les scientifiques, les médiateurs, le grand public, brasser tout le monde pour qu'il y ait des échanges. Et puis l'année suivante, dès 2015, finalement, le programme, vous voyez, prend énormément d'ampleur. On le voit par les logos où finalement, eh bien là, on a également l'arrivée de la station marine de Concarneau avec ses scientifiques qui vont, et qui vont également apporter leur expertise euh, et notamment sur l'Ithioplankton. Mais ça, on laissera, on laissera dire tout à l'heure, hein, ils, sont, ils sont plus experts. Ah, là, c'est plus à moi. Alors, on parlait de programme de sciences participatives. C'est vrai que ce, ce programme objectif plancton, c'est un trait d'union entre les citoyens et les scientifiques. Alors Céline le disait, hein, c'est vrai que c'est, euh, on a des scientifiques qui vont avoir besoin de ces prélèvements et pour ça ils ont besoin de moyens techniques. C'est là où les plaisanciers vont mettre à disposition leurs bateaux et aussi leurs compétences de navigation pour permettre euh, bah, ces prélèvements euh, en, en mer. Et puis on va aussi avoir besoin eh bien, de moyens humains, de personnes à mobiliser, et beaucoup d'embarquants vont, vont venir à bord de ces bateaux et participer aux, aux premières manipulations déjà en mer avant de revenir à terre avec les prélèvements. Et toutes ces personnes scientifiques, embarquants, plaisanciers, médiateurs, se retrouvent à terre après les prélèvements. On va avoir un échange, on va avoir un partage de connaissances, et que ce soit des connaissances de navigation ou bien des connaissances sur le plancton marin. On voulait aussi représenter le kit, alors vous êtes nombreux à le connaître, hein, ce kit de prélèvement, parce que vous l'avez pas mal utilisé cette année, qui arrive à tenir dans, dans une boîte qu'on voit ici, avec ses différents éléments, un tube collecteur, le disque de séquille, et puis différents filets, effectivement, en fonction des sites et en fonction des points de prélèvement, ce ne pas les mêmes filets qui sont mis à disposition. Donc là, celui qu'on voit, c'est le, le filet pour le phytoplancton. On a aussi les filets bongo pour les prélèvements d'ictioplancton, les filets manta pour les prélèvements de microplastiques, et puis des filets juste pour, pour les observations de retour à terre au local. Et là, on voit voilà, une illustration pour les manipulations qui peuvent avoir lieu déjà dans le bateau. Et on a eu la chance cette année d'avoir un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui nous ont réalisé un petit montage vidéo à bord du Hollandais volant, pour nous présenter euh, eh bien rapidement le déroulé de, de ces prélèvements en mer. Donc je pense qu'ils reconnaissent leur travail parce qu'ils sont dans la salle. Donc on voit dès le, dès le début, dès le départ au port, et puis euh, le prélèvement, alors là on a le prélèvement d'eau avec, euh, avec le tube collecteur, le disque de séquille qui va servir à mesurer la turbidité de l'eau, et puis euh, la, la traîne alors là, du filet bongo, du filet pour... Euh, pour les prélèvements d'ictioplancton. On a la chance parfois d'avoir quelques visiteurs euh, de la faune marine qui, qui s'approchent des bateaux. Et, euh, et jusqu'au retour à terre, hein, parce que donc, on le disait, euh, au local, il bah, y a déjà des, des manipulations qui vont avoir lieu et des manipulations qui vont se, euh, se poursuivre ensuite euh, au laboratoire. Alors en fait, il s'agit d'un projet régional. Effectivement, vous pouvez le voir, finalement, il y a le Finistère, il y a le Morbihan, avec <coughs> trois euh, points de prélèvement. La rade de Brest, la baie de Concarneau et la Rade de l'Orient. Et vous pouvez voir que finalement les stations, eh bien, on a des stations côtières, des stations situées au niveau des estuaires. On retrouve ici également, là également au niveau de la rade euh, de l'Orient, et puis des stations un peu plus euh, en pleine mer, enfin en tout cas au milieu de la rade de Brest, ou ici au niveau de Concarneau, eh bien au niveau de la zone des Glénans. Voilà donc des, des stations qui ont été euh, euh, sélectionnées effectivement pour leur intérêt avec donc trois prélèvements dans l'année, donc trois périodes de prélèvement, avril, juin et septembre et donc pour chaque date de prélèvement, pour chaque période de prélèvement, on compte à peu près entre 26 et une quarantaine de bateaux mis à la disposition donc sur les trois sites ensemble, mis à la disposition pour ce projet objectif plancton, ce qui n'est quand même pas anodin, il y a énormément finalement de moyens à la mer qui sont concentrés pour ce projet objectif plancton. Et alors rapidement, on voulait faire un petit point sur euh, ce qui s'est passé dans les, dans les différents sites de collecte sur cette année. Alors je vais commencer par vous présenter un peu ce qui s'est passé à Brest. Euh, Lionel prendra la parole pour euh, Lorient parce qu'Antoine Charpentier euh, de l'Observatoire du Plancton de Port-Louis n'a pas pu être présent ce soir. Et puis on laissera la parole à Nalain Nichnel et Cyril Gallu qui viendront nous parler un petit peu de ce qui s'est passé à Concarneau. Alors pour bref, déjà on voulait commencer par présenter ce local de l'amicale des plaisanciers. Et puis eh bien, quelques images des, des prélèvements en mer. Alors on a vraiment un groupe de, de fidèles plaisanciers qu'on qu voit revenir tous les ans se mobiliser pour ce programme. Et puis encore une fois, cette année on a réussi aussi à, à avoir des nouveaux participants, donc un, un nouvel intérêt pour, pour certains plaisanciers. Et dans les, dans les nouveautés, on a, on a pu mettre en place la présence, une présence de Camille Lacroix du Cèdre cette année sur la, les prélèvements de juin, et bien parce que c'était le 8 juin, journée mondiale de l'océan. A l'occasion, Océanopolis organisait le défi plastique. Et donc, et on avait trouvé ça intéressant et important d'avoir aussi une présence pour Objectif Plancton. Camille Lacroix est venue nous parler un peu de pollution marine et notamment de pollution plastique. Voilà, donc euh, et alors cette pollution, en plus, on, de plus en plus, hein, on remarque, des, on a des, des remarques, des réflexions lors des observations locales des plaisanciers, des embarquants, sur la présence de, de microplastiques euh, qu'on peut observer parfois sous le microscope. Et qui sont présents dans ces dans ces prélèvements de plancton, dans ces échantillons. Et donc pour la collecte de septembre, on a pu, euh, c'est ce qu'on voit ici, hein, réaliser une collecte avec un filet manta pour faire une collecte de microplancton en association avec avec Ika Paul pont qui est là ce soir et qu'on voulait vraiment remercier euh, pour sa présence, euh, pour et puis pour son investissement pour ce, cette partie, euh, cette collecte de septembre. Et puis, bah, puisqu'on en est au remerciement, on voulait aussi vraiment remercier la SNSM qui, euh, qui met à disposition ces euh, moyens depuis, euh, depuis des années maintenant euh, donc voilà, et qui nous permet de, de maintenir ces prélèvements euh, dans certaines zones pas toujours faciles d'accès, euh, notamment dans le sud de la rade de Brest. On... Alors, quelques images maintenant du local et là notamment de certains embarquants et notamment bah, des étudiants qui vont, être, euh, qui vont être présents, des étudiants de Philippe Pondaven qui vont être mobilisés. Euh, pour, euh, pour la collecte, pour, euh, pour les manipulations et pour la médiation. Et on voulait euh, bah, voilà, noter aussi euh, bah, la présence à chaque collecte de Nicolas Djegris et Jordan Fleck de doctorants hein, passionnés par le plancton, qui viennent nous partager cette passion à chaque, euh, à chaque session. Et puis un, un merci aussi, alors vous la voyez en haut, et puis elle est présente dans la salle également, à Kelly Godard, qui euh, bah, dès qu'elle qu le peut est présente et, et donne de son temps pour euh, ce programme. Et puis voilà, quelques images, quelques images du local. Donc, je le disais, c'est le local qui est mis à disposition par, par l'Amicale des Plaisanciers. Ils vont aussi nous apporter une aide sur l'organisation, sur la mobilisation des personnes. Et, et on avait été très contents cette année, dans ce local, de réaliser une visioconférence avec Concarneau. On a pu, on a eu deux... Deux sites qui ont fait leur collecte au même moment sur la collecte d'avril et c'était euh, vraiment super de pouvoir échanger en direct sur les prélèvements en cours, sur les manipulations qui étaient réalisées au local. Donc voilà, des, des moments vraiment partagés et très agréables pour cette année 2019. Alors là c'est encore à moi, donc cette fois-ci, eh moi je parlais effectivement des actualités lorientaises. Effectivement ce soir Antoine n'a pas pu être avec nous, Antoine Charpentier qui se trouve ici. Et donc, il coordonne finalement le projet Objectif Plancton à Lorient. Alors, Antoine n'est pas seul, hein, puisqu'il travaille avec des associations. Hein. Donc, Antoine fait partie de l'Observateur du Plancton, et donc il est aidé par des associations. Alors, je ne les connais pas par cœur, donc je vais vous les citer euh, l'Association des pêcheurs plaisanciers de Port-Louis, l'Association des pêcheurs plaisanciers de la Rade de Lorient, et le Club Nautique des Minawètes de loc et donc euh, voilà, et cette année finalement, eh bien, la dernière association s'est jointe eh bien, euh, à Objectif Plancton à Lorient, ce qui est plutôt de bon augure, puisque ça montre que finalement c'est un projet qui continue de fédérer et d'attirer du coup de nouveaux inter intervenants, interlocuteurs et, et, et, et plaisanciers. Alors Antoine est notamment soutenu à l'Orient eh bien, par un scientifique, Michael Ketzersky, qui est spécialisé, comme ICA, du coup, sur les microplastiques. Et donc effectivement, et vous le voyez là, notamment en haut à droite, vous avez effectivement un filamentat pour permettre les prélèvements de, de microplastiques. Et puis euh, à l'Orient, du coup, c'est l'Université de Bretagne Sud qui est donc l'interlocuteur scientifique pour, pour l'Orient. Alors, à savoir que pour le, le, les analyses des salles nutritives, et bien l'Orient réalise ses analyses avec le laboratoire d'analyse du Morbihan. Voilà, et donc, ils espèrent pour l'année prochaine augmenter un peu plus et bien leur force de, de prélèvement et donc le nombre de stations au niveau de la rade de l'Orient. Alors, maintenant, on va passer la parole donc à, à Cyril, Cyril Gallu, donc qui nous vient de Concarneau. Cyril, c'est à toi. Bonsoir à tous. Ah oui, ça c'est Concarneau. Alors ça, là, c'est la... Euh, sur cette photo, vous voyez la, la salle de conférence de la station marine de con, euh, où on fait les, les restitutions après chaque, euh, chaque sortie en mer. Donc le principe est le même qu'à Brest ou à Lorient. Et euh, on passe pas mal de temps à Labineau à observer pardon, les... Ah, je cherche le... Voilà. À bino observer les prélèvements, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir expliquer, montrer ce que, les, ce que les participants ont pu pêcher et en faire en même temps, quand on arrive à avoir cinq minutes, la préservation des spécimens, la mise en collection, le, la fixation et tout ça. On a fait cette année aussi, également ce, trois sorties, hein, avril, mai, juin, et c'est vrai que, comme, comme tu le disais tout à l'heure, c'était vraiment un plus de pouvoir faire une visio entre Concarneau et, et euh, Brest euh, lors de la session de, de, du mois d'avril, où on a pu échanger en direct au retour de, de, de, de deux, euh, des deux sessions de, de pêche. Et ça, c'était vraiment un plus, c'était vraiment sympa. C'était la première fois qu'on le faisait depuis le début du, du programme et ça, ça a été un, un, un vrai succès. Euh, alors... Petite particularité à Concarneau, on a, euh, par rapport à ce, que, ce qui a été présenté tout à l'heure, je, je voulais revenir dessus, on a un peu moins de, de, de points de prélèvement qu'à Brest ou à Lorient. Euh, et euh, la raison, elle est toute simple, c'est qu'on a aussi un petit peu un bassin de, de, de plaisanciers qui est un petit peu moins important dans, dans la région. Alors je fais un appel, hein, s'il y a des gens qui ont envie de faire de la navigation pour aller jusqu'à Concarneau, surtout n'hésitez pas, euh, on est toujours preneur. Alors quelques quelques événements. Alors on a commencé l'année dernière par une première, une soirée ici, hop là, oh là je suis désolé, je ne m'y retrouve pas avec les boutons de la, de la zapette. On a fait une première euh, soirée en fait qui n'était pas une soirée de restitution mais plutôt une soirée de lancement. Mais en fait ça revient un petit peu au même, on a présenté les résultats de l'année précédente donc de 2018 et on a euh, invité tous les participants euh, avant, le, avant, la, avant la première session, donc ça c'était au mois d'avril. Quelques, une conférence à Brest en collaboration avec Océanopolis et l'association Astrobalab Expédition. Merci. Euh, donc sur, sur le projet Objectif Plancton et sur ce qu'on fait en particulier, mais en, ne vous inquiétez pas, on va vous en parler plus en détail tout à l'heure. Euh, une petite mention spéciale pour Nalani qui passait à la, à, sur FR3 l'année dernière, au mois d'avril sur une présentation du projet Objectif Plancton et plus précisément à, à Concarneau. Et enfin, une euh, conférence qu'on a donnée euh, il y a quelques semaines au muséum à Paris sur le, pro, le, le, le projet Objectif Plancton et, le, et notre, euh, nos objectifs de recherche sur, la, sur les larves de poissons dont on va vous parler dans un instant. Alors. après c'est. Oh ben bah ça c'est toi qui le présente ou tu veux que je le fasse oui, alors juste avant de, avant de donner la parole aux scientifiques, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa de donner la parole à la salle puisque c'est vous qui faites Objectif Plancton. Donc euh, on a des micros. S'il y en a que parmi vous qui ont envie de, donner, de, de, bah, de nous donner un peu leur ressenti, comment ils, pourquoi ils viennent, qu qu'est-ce qu que ça vous apporte, euh, ben, c'est à vous. Non personne Si, il y a quelqu'un qui va nous dire un petit mot N'ayez pas peur, hein. c'est pas on filmé, il y a rien hein. de. Y a... Vous avez déjà embarqué, les gars Ouais. Euh, bah, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah, j'ai embarqué une fois, du coup, bah, je sais pas, ce sera très représentatif, mais c'était une bonne expérience. Enfin, on a appris des choses, des découvertes, des, des nouveaux organismes. Je me souviens qu'on avait récolté une méduse, donc c'était intéressant, c'était une bonne chose. Euh, je sais pas, qu que vous, que je vous dise de plus C'était euh, au début des vacances d'été. Était, euh, on était entre amis, euh, donc c'était aussi une bonne, une bonne expérience. Oui, on est, est étudiants. Étudiant. Euh, je crois que c'était le Holland des Volants, c'est ça Oui, voilà, c'est ça. le Holland des vous un mot sur sa participation On participe depuis euh, 3 ou 4 ans, et puis euh, on est toujours ravis de de participer, puis de, de, de rencontrer des gens aussi, d'accueillir des gens sur notre bateau, ça nous fait bien plaisir. Des fois, des, des, des étudiants de première ou deuxième année, puis des fois, des, des, des gens qui sont docteurs, en, enfin, des gens qui nous apprennent plein de choses. Donc, euh, c'est des rencontres toujours super enrichissantes. C'est vraiment sympa. Quoi. Et vous êtes là ce soir. Donc, euh merci. Un grand merci. D'autres personnes voudraient partager leur enthousiasme pour ce programme Parce que si vous êtes là, c'est que ça vous plaît. Donc... Euh Allez, soyez pas timide. T'as les noms des bateaux. <rire> est Ce qu'on a eu le Hollandais volant, mais on en a d'autres, non T'as pas d'autres bateaux <rire> Bon. On passe la parole aux scientifiques. Allez. Ils parlent trop les scientifiques, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de donner la parole aussi un peu à la salle. Merci Cyril. Eh ben on va effectivement passer à cette partie de restitution. Et là, je vais inviter eh bien, Philippe Pondaven et Annie Chapelle à venir euh, nous parler un peu de, de leur travail de leur, euh, et de leurs résultats. Alors, je vous mets le, le diaporama. Hop. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc euh, Philippe Pondaven, euh, euh, de l'université de, de Brest et Annie Chapelle, Ifremer, Brest également. Donc on va vous parler un petit peu de surtout de phytoplancton. Euh, donc c'est un travail que, qui est effectué avec d'autres collègues hein, de, de l'UBO de Brest ou, ou de Ifremer, Cécile Klein, Aude Lénard. Béatrice, Gaspard, Marc et, et Martin. Donc, beaucoup de monde euh, en fait, euh, travaille sur les échantillons euh, qui sont récoltés. Et donc, on les représente un petit peu euh, ici. Donc, je vais dire quelques mots sur euh, le phytoplancton, un petit peu un contexte et puis quelques résultats. Euh, euh, notamment, Annie présentera des résultats de, de cette année euh, en cytométrie en, en flux. Donc, d'un point de vue du, du contexte, un peu sur le phytoplancton, euh, si on regarde depuis l'espace, ici on a une image euh, euh, satellite, qui, donc les satellites ici euh, américains, qui euh, cartographie l'océan euh, de manière euh, régulière. Et sur cette image que l'on voit, c'est une, une image qu'on appelle en fausse couleur de l'océan. Et donc, les couleurs mauve bleues indiquent des régions de l'océan où il y a très peu de phytoplancton. Et lorsque c'est rouge-vert, les quantités de phytoplancton sont plus importantes. Et donc, ici, par exemple, dans l'océan Antarctique, on a beaucoup de, de diatomées euh, dans cette région de l'océan. Si on se rapproche un petit peu de, de chez nous, toujours une image de, euh, issue d'un satellite, donc au large de la Bretagne, ici, on a un développement de phytoplancton d'une espèce en particulier qui s'appelle Emiliana Huxleyi, qui a la particularité d'être enveloppée de cocolites. On voit des, ces petits cercles ici qui sont faits fait de carbonate de calcium. Et on voit très bien depuis l'espace ces cocolithophoridés parce qu'ils euh, réfléchissent euh, la lumière du soleil qui euh, vient frapper la surface de l'océan. C'est un peu comme un effet de miroir. Alors, lorsqu'on regarde au microscope ces échantillons, en fait, le phytoplancton, euh, on a des tailles extrêmement variables. Ici, j'ai récupéré cette figure d'un article où voilà, on a différents types de phytoplancton, Prochlorococcus, Sinecococcus, de leur nom latin, jusqu'à euh, des espèces ici, des diatomées, des dinoflagellées. Euh, alors, les tailles sont extrêmement variables si on prend un comparatif. Ces prochlorococcus synécoccus auraient la taille d'un poisson et cette diatomée ici qui fait un millimètre à peu près de diamètre, elle aurait la taille de la tour Eiffel ou de la statue de la liberté. Donc une grande variation de taille au sein du phytoplancton. On a des choses très très petites et d'autres beaucoup plus grandes à l'échelle des... Des algues, bien sûr. Et donc, on va catégoriser euh, le phytoplancton en ce qu'on appelle du picoplancton, des algues de petite taille, du nanoplancton et du microplancton, donc des algues un peu plus grandes. Et donc, euh, Annie euh, reprendra ces termes tout à l'heure pour caractériser les tailles essentiellement du phytoplancton. Alors, le phytoplancton, sinon, c'est un aspect important dans le fonctionnement des écosystèmes marins, puisque ici donc, on représente le phytoplancton, il est à la base des réseaux trophiques, des chaînes alimentaires. Il va être consommé par des petits crustacés, ce que l'on voit beaucoup lors des, des sorties objectifs plancton et des restitutions qui se font à l'amicale. Sous la lobe binoculaire, on voit beaucoup de ces petits crustacés, des copépodes, qui vont consommer surtout des grandes algues, du microplancton. Mais on a également des petits organismes qu'on appelle des, des ciliés, des flagellés, qui vont consommer plutôt les petites algues, le picot et le nanoplancton. Et donc, ces organismes vont ensuite euh, être consommés par d'autres types de consommateurs, les poissons, des vers pélagiques ou des méduses éventuellement. Et donc, si on prend les choses un petit peu de manière globale, ce phytoplancton, à l'échelle de l'océan, il fixe autant de CO2 que tous les végétaux terrestres, environ 50 milliards de tonnes de carbone par an sont captés par les microalgues dans l'océan. Donc c'est un aspect important de, du fonctionnement finalement de, de, de la biosphère marine. Alors on va passer à l'objectif plancton et je vais surtout illustrer le cas de la rade de Brest en quelques mots. Donc ici, c'est une photo qui a été prise par Thomas Jau, qui était un étudiant qui a fait sa thèse à l'université. Et donc la première année, en 2014, on avait eu la recouvrance qui avait participé à, à l'échantillonnage. Donc c'est l'opération de juin 2014, la première opération. Alors donc ça, on vous l'a déjà présenté. Il y, trois, il y a trois sites, Brest, Concarneau et Lorient. Et donc je vais me concentrer sur... La rade de Brest où on a euh, entre 15 et 18 bateaux, 17 bateaux qui participent euh, régulièrement à cet échantillonnage. Ici c'est une carte avec les noms des bateaux. Euh, vous reconnaîtrez euh, euh, chacun d'entre vous. Euh, donc, alors, quelques mots sur la rade de Brest, c'est un écosystème qui est étudié depuis quelques années hein, plusieurs années par ifremer par l'université de Brest. Et ce dont on dispose habituellement, c'est euh, des stations fixes, c'est-à-dire qu'on va prélever en un point fixe. Notamment, il y a un point de prélèvement en Rade-de-Brest à la sortie, ici, au niveau du Goulet. Et puis, Frömer, également, a une station de prélèvement régulière euh, au niveau de la pointe du château. Donc, euh, et il y a une autre, euh, également, que j'ai oublié de mentionner ici, au, un petit peu au, au large, on va dire, euh, en face de l'Anvéoc-Poulmique. Et donc sur ces stations, de manière régulière, une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas quelle est la fréquence à la pointe du château, mais... des prélèvements de phytoplancton sont effectués. Et donc ici, sur l'année, vous avez les mois, et deux groupes de phytoplancton majeurs en rade de Brest, c'est les diatomées qui sont enveloppés d'un test siliceux, d'une enveloppe siliceuses et les dinoflagellés dont l'enveloppe est plutôt proche de la cellulose qu'on trouve chez les végétaux terrestres notamment. Et ce que l'on voit c'est entre mars et septembre-octobre des périodes où on a des développements de diatomées et ou de dinoflagellés. Une des constantes, une des choses qui revient régulièrement, c'est que souvent au printemps ce sont d'abord les diatomées qui se développent et puis, les dinoflagellés arrivent un peu plus tard en saison. Euh, une des raisons, parmi d'autres, c'est que les dinoflagellés, euh, pour synthétiser en, en particulier leur enveloppe, qui est riche en carbone, ils ont besoin de plus d'énergie. Ils se développent un peu moins rapidement que les diatomées. Pour faire un test siliceux, il faut beaucoup moins d'énergie. D'une manière générale, Donc les diatomées sont plus performantes en début d'année. Et les dinos arrivent un petit peu plus tard. Donc on a ce, cette image. Alors je vais laisser Annie parler un petit peu de la pointe du château qui est suivie régulièrement par yves également. Donc, ce qu'on fait assez facilement, c'est aller toutes les semaines récolter de l'eau et faire des mesures. du coup, c'est complètement différent de ce qui est fait à Objectif Plancton, où c'est une même journée et c'est une couverture spatiale très grande. Donc en fait, on a du coup de la chance parce qu'on a deux approches. Alors on a un suivi toutes les semaines, c'est ce que vous voyez là. Donc c'est 2018 et 2019. Et puis là-dessus, euh, en fait, on a sur le graphe du bas, Voilà, sur le graphe du bas, ici en vert, c'est la chlorophylle. Donc la chlorophylle, c'est un, un pigment euh, qu'on trouve chez tous les végétaux et donc on trouve chez les, le, le plancton. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un, un développement euh, de phytoplancton euh, au début du printemps, un deuxième au printemps, puis ça continue en été, rien en hiver, et un nouveau développement l'année suivante, en 2019. En noir, ce sont les matières en suspension, c'est plutôt le pâte le matériel détritique, donc c'est en hiver et donc sur ce suivi saisonnier, on peut caler les sorties objectifs plancton. Je ne les ai pas toutes mises parce qu'en fait, on a surtout analysé celle de 2018. Donc ça permet aussi euh, de caler les sorties objectifs plancton dans un développement saisonnier qu'on suit toutes les semaines en d'autres parties de la RAD. Voilà donc, pour montrer un peu la, le, comment les deux, les deux, les différents projets peuvent se nourrir un, les uns des autres. Alors, intéressant. Alors nous ce qu'on fait dans Objectif Plancton, c'est qu'en fait on regarde l'ensemble du phytoplancton. Et l'ensemble du phytoplancton, ce, qu ce que Philippe vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on regarde le petit, celui qui est inférieur à 3 millièmes de millimètre, et puis euh, ce qu'on appelle le picoplancton, le nano et le micro. Mais au microscope, on ne voit quasiment que du microplancton. Donc on utilise un autre outil, vous m'entendez, euh, qui s'appelle la cytométrie la cytométrie en flux, et qui va mesurer euh, des particules et les pigments. Donc elle va mesurer, et donc ce que vous voyez là, en fait, c'est euh, en violet, c'est du microplancton mesuré par cytométrie, et puis ce que vous voyez en bleu, c'est du picoplancton, et en rouge, du nanoplancton. On arrive à identifier d'autres catégories, parce qu'ils ont des pigments un petit peu particuliers. Donc c'est intéressant de voir, par exemple, que les pics de chlorophylle du printemps, sont essentiellement dues au pic de microplancton parce que ce sont des organismes plus grands, donc qui contiennent plus de chlorophylle que le, le pic de picoplancton estival qui finalement donne aussi de la, un signal de chlorophylle, mais, mais moindre. Voilà. Alors, les questions que l'on se pose, donc, L'intérêt euh, que Annie a, a soulevé, hein, c'est que les opérations objectifs plancton apportent des données vraiment complémentaires par rapport à ce qui, ce qui se fait euh, en des points fixes à la sortie de la Rade, la Pointe du Château ou à l'Anvéoc. Et en Rade de Brest, on a des problématiques particulières en zone côtière qui sont notamment autour du développement euh, massif de certaines catégories de microalgues. Donc vous en avez une ici, donc c'est Ici, c'est une photo qui n'est pas prise en rade, hein, est, on est en Californie, mais on voit un développement d'une algue qu'on a vue, notamment dans les prélèvements objectifs plancton. Ce euh, sont des noctilucs euh, qui vont pouvoir former des eaux colorées qui ont la particularité, les plus anciens euh, connaissent sûrement ça, notamment de faire de la bioluminescence. Euh, sur les plages notamment lorsque on a des accumulations de ces microalgues la nuit si on bouge si on fait bouger l'eau on perturbe l'eau on va voir de la bioluminescence c'est une des caractéristiques de ces algues autre problématique majeure dans les zones côtières notamment euh, où on a une forte activité humaine euh, c'est le développement de certaines microalgues qui produisent des toxines Algal. Ici, vous en avez un exemple. C'est enfin, le genre, une diatomée qu'on appelle pseudonychia qui produit de l'acide domoïque, qui est une neurotoxine qui peut s'accumuler dans le réseau trophique et dans les chairs des organismes consommateurs de microalgues, puis dans les prédateurs de ces consommateurs de microalgues, etc. On a un exemple, par exemple, qui est un exemple, par exemple, un exemple en, aux États-Unis où euh, ils avaient observé une mortalité massive de lions de mer, donc un, un mammifère marin. donc Plusieurs centaines d'individus qui sont morts très rapidement parce qu'ils avaient accumulé ces neurotoxines euh, dans leurs euh, tissus. Donc, ça peut poser des, des problèmes majeurs dans certaines, euh, certaines zones. Alors, nos questions, euh, notamment euh, euh, par rapport au phytoplancton, c'est est-ce euh, euh, qu'il existe une variabilité spatiale de la la composition des communautés de phytoplancton, puisqu'on a des points fixes. Et grâce à Objectif Plancton, on est capable d'avoir une cartographie à un instant T euh, d'un un écosystème, une vue d'ensemble de l'écosystème, ce qu'on ne pourrait jamais faire avec les moyens océanographiques dont on dispose. Par exemple, à l'Institut, à l'UBO, on a un navire de station s'il fallait prélever à la sortie de la rade et puis euh, euh, aller euh, en face de moulin mer il nous faudrait euh, plusieurs euh, dizaines de minutes euh, voire une demi-heure trois quarts d'heure et en une demi-heure trois quarts d'heure tout bouge en rade de brest avec les courants de marée donc l'intérêt de objectif plancton c'est vraiment de pouvoir à un instant T avoir une cartographie de euh, la structure des communautés phytoplanctoniques. On s'intéresse également, notamment, c'est une des problématiques de Ifremer, euh, la répartition des espèces toxiques, un dinoflagellé, notamment l'Alexandrium, les diatomées dont on a parlé, et puis l'apparition de nouvelles espèces euh, en rade de Brest. Si on inscrit ce suivi sur le long terme, sur plusieurs années, on va pouvoir éventuellement détecter l'apparition comme cela se fait dans d'autres suivis sur la faune macrofaune benthique ou autres, des nouvelles espèces en lien avec le changement climatique ou des changements autres liés à d'autres perturbations quelles qu'elles soient. Alors les outils qu que l'on utilise pour le phytoplancton, on a trois outils essentiellement dont on vous a parlé déjà. La microscopie qui est Permet surtout d'observer et d'identifier le microplancton, donc les grandes cellules. Et puis deux outils qui permettent euh, d'identifier ou en tout cas d'étudier euh, à la fois le picot, le nano et le microplancton. L'analyse des pigments photosynthétiques, donc les algues possèdent un grand nombre de pigments qui permettent de capter la lumière. Ici vous avez des pigments purs euh, euh, avec des couleurs très variables. En fait, la couleur donne. Euh, une idée de quelle est la longueur d'onde qui n'est pas absorbée par le pigment. Donc, si le pigment est bleu, ça veut dire que ce pigment n'absorbe pas le bleu. Par contre, il absorbe le rouge, par exemple, le jaune ou le orange. Et celui-ci, par contre, n'absorbe pas du tout le orange. Il laisse passer le orange et il absorbe plus le bleu, le vert, etc. Donc, les algues sont capables, grâce à un panel de pigments différents, d'absorber différents longueur d'onde du spectre de l'énergie lumineuse. Et chaque type d'algues est caractérisé par euh, des pigments différents. Les proportions des pigments varient beaucoup entre des diatomées et des dinoflagées, donc on va être capable de séparer euh, quels sont les groupes présents dans l'eau grâce à ces pigments. Et puis, vous avez la cytométrie en flux euh, dont vous a parlé euh, Annie, hein, donc un, on fait passer un échantillon d'eau dans un petit capillaire et puis l'appareil va compter toutes les cellules présentes dans l'échantillon. Il va mesurer euh, la lumière émise par ces cellules. Hein. Lorsqu'une cellule capte la lumière, elle ne capte pas tout. Elle réémet une partie sous forme de fluorescence, euh, ici orange ou euh, verte pour la chlorophylle. Et donc, on, a, on peut identifier des grands groupes de phytoplancton. On a parlé tout à l'heure de Prochlorococcus, par exemple, des petites algues, donc du picoplancton, et puis des algues un petit peu plus grandes. Ici. Donc différents outils qui permettent d'étudier le phytoplancton. On va mesurer les concentrations en nutriments également, en nitrate, phosphate, silicate, pour caractériser l'environnement des cellules phytoplanctonique et puis le disque de secchi dont on vous a parlé tout à l'heure qui permet de mesurer la turbidité de l'eau donc qui a été mis au point par un, un moine italien il y a quelques années au 19e siècle alors quelques résultats rapidement de qui ont été acquis grâce à, à votre participation ici on est en rade de Brest. Vous avez les diatomées, donc des, ces algues silicifiées et les dinoflagellées, donc au mois de juin euh, en rade de Brest. Et ce que l'on avait observé cette année-là, en particulier, c'est qu'en baie d'Aoulas, euh, on avait oups, des accumulations beaucoup plus importantes de phytoplancton euh, dans la baie d'Aoulas, qui est un système apparemment où euh, on a un courant résiduel, une espèce de, on appelle ça un gyre ou une circulation un peu circulaire qui piège les cellules dans la bête d'Aoulas. Et donc on a des accumulations plus importantes ici. Autre résultat, c'est en relation avec les algues potentiellement toxiques. Ici, Alexandrium minutum, une microalgue qui produit des toxines, et Pseudonychia sp. Une diatomée qui produit des toxines type acide domoïque. On voit également qu'en juin 2014, on avait plus de dinoflagellés toxiques autour de la bête d'Aoulas et puis beaucoup moins au centre de la rade, vers les lornes et la sortie ici du goulet. Et par contre, Pseudonychia avait une répartition un petit peu opposée, beaucoup plus de Pseudonychia ici de le, sous le pont de l'Iroise et puis centre rade et puis dans le chenal ici de de l'aune. Donc sans, sans cette opération objectif plancton, on ne pourrait jamais avoir ces images instantanées de la répartition et de la variation de la répartition des, des microalgues en rade. Alors je vais laisser Annie présenter des résultats de 2000. Oui, et, et juste je voudrais rajouter en fait ce qui est, ce qui est intéressant là sur ces, sur ces deux répartitions d'algues. c'est du coup, ça donne aussi des éléments de compréhension d'Alexandrium minutum. Il va se développer beaucoup plus localement en fond de rade et dans les estuaires. Donc, c'est quelque chose qui se passe de façon très, très locale. Donc, c'est le milieu localement qui va permettre le développement de, de cette algue. Alors que Pseudonychia, bon, on la trouve plutôt à l'entrée et au centre rade. Donc, il y, a, il y a deux hypothèses qui se. Les deux, les deux vont l'une avec l'autre. C'est qu'il y a une arrivée par l'extérieur de la rade, et après elle trouve des conditions favorables aussi pour continuer à pousser. Voilà. Donc c'est vraiment, du coup, lorsqu'on veut essayer de comprendre et de répondre aussi aux ostréiculteurs, aux pêcheurs sur les algues toxiques, ben voilà, là c'est un, un, là on a vraiment un très bel exemple de dire voilà, on a deux types d'algues qui se comportent différemment, une qui peut être plutôt un apport extérieur mais qui trouve des conditions favorables en rade et l'autre qui se développe depuis le qui se développe dans des dans des milieux confinés en, en rade de Brest. Voilà. Et donc moi je vais vous donner des résultats mais pas de 2019 de 2018 en cytométrie euh, parce que ceux de 2019 on est en train de les faire et ça c'est aussi important peut-être que enfin pour pour le pour les gens de la, so la société par rapport aux, aux, aux chercheurs c'est qu'en fait on a besoin de temps et que les résultats, on a besoin de temps pour les, pour les passer, les an... enfin, pour les avoir déjà à partir des échantillons. Et puis après, on a besoin de temps d'analyse. On a besoin de temps de faire des recherches, des comparaisons, des analyses statistiques, de regarder dans la bibliographie, d'essayer de comprendre ce qu'on observe. Donc voilà. Donc il y a toujours un peu un, un décalage entre le temps scientifique et puis euh, le temps en général. <rire> donc voilà. Là, je voulais juste vous montrer les, donc, les résultats. Euh, donc là, en, en haut, je, oh, en haut, c'est, euh, je vous rappelais les échelles. Donc là, en fait, c'est euh, en bleu, c'est le picoplancton. Donc vous voyez, c'était les, les résultats d'avril. Le picoplancton, on en trouve dans, dans toute la rade finalement, et peut-être plus à l'entrée et au centre rade qu'en fond de rade. Et puis en orange, c'est le, et en, en vert, c'est le nanoplancton. Il n'y en a pas beaucoup. Donc le bloom en fait d'avril, des petites algues, c'est essentiellement du picoplancton. Et puis euh, ici, euh, vous avez en bleu, en bleu, je cherche, voilà, c'est le microplancton. Donc on voit qu'il y en a aussi, un petit peu partout en rade, et puis euh, un petit peu plus euh, en baie de daoulas. Donc ça, on retrouve hein, en fait, ce qu'a montré Philippe tout à l'heure mais sur, euh, sur une autre année, donc c'est 2018. Donc voilà. Et puis, euh, là, je vous montre l'ensemble des résultats. Ça permet, en fait, d'avoir en haut, c'est avril, ensuite, c'est juin, et ensuite, c'est septembre. Et du coup, ça permet de voir à la fois la répartition entre organismes au niveau spatial, et puis l'aspect saisonnier. Donc vous voyez, par exemple, qu'en avril, il eh n'y ben, a pas beaucoup... Euh, donc on voit... Il y, y a moins de, de, de microplancton, par exemple, il n'y a pas encore beaucoup poussé, hein, c'est en bleu. Il pousse plus en juin, et puis on en trouve encore en, en septembre. Et puis pour le picoplancton, il y, y en a pas mal en avril, et puis le nanoplancton, donc en vert, en fait, euh, il pousse bien au mois de juin, et puis il y, y a nouveau moins au mois de septembre. Voilà. Et au niveau spatial, ben c'est moins. Euh, voilà, on, a moins, on, on voit qu'il y a des zones comme l'estuaire le, de l'Elorne et la baie d'Aoulas quand même. Et puis, euh, on retrouve la baie d'Aoulas ici. Et puis en, en septembre, ben c'est plutôt le centre RAD. Voilà, c'est une première euh, approche scientifique des résultats de cytométrie. Pardon. Pour terminer, donc quelques conclusions. Donc les résultats vraiment sont encourageants euh, dans le sens on observe une forte hétérogénéité spatiale en Rade de Brest. Euh, ce on, pouvait, on pouvait faire l'hypothèse, mais on n'avait pas de vérification in situ, donc le fait de pouvoir euh, faire de l'échantillonnage qui permet de répondre à cette question, c'est très important. On a de nouveaux partenaires scientifiques également qui qui euh, viennent dans le projet, de nouvelles expertises. Je pourrais mentionner notamment Aurélie Penaud qui s'intéresse autre chose, mais c'est l'aspect pollen, euh, la répartition des pollens euh, en rade de Brest et notamment comment ce qu'on voit dans la colonne d'eau avec les prélèvements des, dans les filets. Est ce qu'on retrouve euh, dans les sédiments, les pollens qui sont euh, présents dans la colonne d'eau? Je déforme peut être un, un peu ces propos. Je ne suis pas spécialiste de, de ces aspects là, mais donc on a de nouveaux partenaires qui, qui s'impliquent dans le projet. Donc les perspectives, c'est bien sûr, nous, notre souhait de pouvoir continuer autant que possible la, la série objectif plancton. La, la Fondation de France euh, nous aide à notamment traiter les résultats scientifiques et puis des discussions qu'on pourra avoir avec, euh, avec vous, les plaisanciers euh, à, à l'avenir pour les autres opérations. C'est sur le protocole expérimental, euh, la rapidité d'analyse des échantillons, etc. Donc différentes difficultés qu'on rencontre. Euh, pour essayer d'optimiser au mieux euh, ce qu'on peut faire. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis je crois qu'on a débordé un petit peu euh, du temps que... Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. <rire> merci beaucoup euh, Philippe et Annie, c'était vraiment intéressant. Alors, on pensait poser des questions après ou est-ce que certains ont déjà des questions à poser à, à Annie et à Philippe N'hésitez pas. Hein. Ouais. Donc ce que je vous propose, et eh bien, c'est qu'on laisse la parole, du coup, et eh bien, à Nalani et à Cyril, du coup, qui nous viennent de Concarneau. Oh, ça on va le ans, hein <rire> Alors, au cas où vous n'auriez pas compris, on vient de Concarneau. <rire> ah, c'est moi qui commence, on et toi, je sais plus. Ouais. C'est moi qui commence. Ouais. Ah bon. <rire> Concarneau, Concarneau. Non, ça c'est pas nous ça au début merci lionel alors on va essayer de faire un petit bilan de, de la partie qui nous concerne plus particulièrement à concarneau en fait ce qu'on qu ne vous a pas dit c'est que on essaye d'avoir pas seulement trois sites voire peut-être dans le futur d'autres sites supplémentaires mais on essaye aussi de d'avoir une, une problématique scientifique qui, qui, qui touche les trois sites. Et donc, euh, c'est ce qu'on a essayé de faire avec, euh, avec Nalani sur le, les larves de plancton, de plancton, les larves de poissons. Et on va vous, en, on va vous donner un petit peu plus d'informations là-dessus. Alors, d'ici dimanche j'ai du mal avec cette zapette, excusez-moi. Euh, le, juste un petit rappel, d'une part, sur ce que c'est le, le, un, un, le, un projet de science participative. Je crois que vous avez déjà tous compris, donc je vais passer cette partie-là. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, euh, dans, de, en ce qui nous concerne, c'est de suivre les larves de plancton, mais euh, on va voir dans un instant... Est, pff, décidément, j'ai du mal ce soir. Les larves de poissons. je vais y arriver. Pourquoi euh, on veut étudier ces larves de poisson, je vais vous expliquer pourquoi, mais également euh, essayer d'avoir un, un suivi sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y, y a deux dimensions dans, dans, dans notre travail. C'est d'une part une dimension d'inventaire, savoir qu'est-ce qu euh, qu qui est présent dans, euh, dans ces trois sites, Lorient, Brest, Concarneau, mais également de pouvoir suivre sur le long terme avec évidemment une petite idée derrière la tête. C'est-à-dire que si on fait un suivi, Année après année, c'est évidemment pour voir s'il y a des tendances. Quel genre de tendance Une augmentation, une diminution, une stabilité Avec euh, bien sûr, vous l'aurez deviné, une, petite, une autre petite idée derrière la tête, c'est-à-dire est-ce que le, le changement, les changements globaux, changement de température, l'influence de la, de la pollution, etc., peut apporter euh, une explication à ces tendances euh, par exemple, est-ce on voit arriver de nouvelles espèces qui se reproduisaient pas sur nos côtes Est-ce que, au contraire, certaines espèces ne se reproduisent plus dans la zone Ce genre de, de, de questions auxquelles on pourra répondre. Alors, pas ce soir, parce que ça fait pas suffisamment de, de, de temps qu'on a commencé cette, ces, ces séries. Mais c'est l'objectif à long terme, c'est-à-dire comprendre, enfin plutôt plus exactement suivre les tendances, et pouvoir ensuite en tirer des explications sur le, sur le, le fonctionnement de ces organismes. Mais également, et là c'est un travail plus fondamental que mène Nalani, c'est comprendre comment les poissons se développent depuis un œuf jusqu'à jusqu l'adulte. Donc il y a différents stades par lesquels ces organismes passent. Il y a deux solutions. Lorsque vous étudiez le développement d'un poisson, soit vous avez la, la chance que ce soit un poisson qui puisse facilement s'élever dans un aquarium, Auquel cas, ben, vous allez le faire se reproduire, prélever des œufs, puis des larves à chacun des stades et les mettre sous la binôme et les décrire. Mais quand il s'agit d'organes de, de poissons qui n'ont pas la gentillesse de nous laisser les, les, les élever en, la, en, en laboratoire, ben on est obligé d'aller chercher les larves dans le, dans le, le milieu naturel. Et c'est euh, évidemment par la répétition des prélèvements qu'on va pouvoir... Bah, bah, par le, le, le fruit du hasard, avoir des, des spécimens qui vont euh, provenir de différents stades de développement va de, de, de chacune des espèces. Donc ça, c'est un, un travail aussi sur le long terme, mais qui est beaucoup plus fondamental et qui permet de comprendre comment euh, on passe d'un œuf jusqu'à un poisson adulte, quelles sont les, les, les caractéristiques de ces, de ces organismes. Au, comme la petite larve que vous pouvez voir en fond de, de cette diapo. Alors... Pourquoi on a voulu faire un inventaire de, de, de, des larves de poissons dans la zone qui, ici, à, donc euh, golfe de Gascogne principalement, mais, mais également les, les côtes bretonnes au sens large bien, Tout simplement parce que les derniers travaux de recensement de la faune euh, ichthyologique larvaire dans la zone remontent à euh, ouple, mais encore une fois, j'ai raté mon coup, il est le bouton, 1968 et 1969. Donc ces travaux de collègues de, de, de, de l'Ifremer. Et depuis ces deux publications, il n'y a eu aucun travail de recensement des larves de poisson, à part pour certaines espèces d'intérêt commercial, par exemple les, les, le hareng ou la, la sardine. Pour le reste, rien. Donc il y a du boulot, il y a de quoi faire. Et euh, on, on a des, des, des, des travaux sur la mer du Nord, par exemple. Vous voyez ces deux, deux, deux ouvrages qui sont des ouvrages de référence. On a également un ouvrage de référence pour les côtes ibériques, mais rien pour le golfe de Gascogne. Et donc, un objectif plus fondamental, au-delà du suivi de ces larves de poissons, c'est également de pouvoir réaliser un ouvrage de référence pour l'identification de toutes les larves de poissons qu'on peut rencontrer dans la zone. Vaste programme, me direz-vous, mais on a le temps, on est encore jeune. Surtout toi <rire> Alors... Vous allez me dire, bah, s'il n'y a, si a pas d'ouvrage de référence pour identifier les larves de poisson, bah, comment on fait pour les identifier Alors, Soit euh, elles sont présentes dans d'autres zones et à ce moment-là, on peut les identifier à partir de l'ouvrage qui aura été réalisés pour d'autres régions. Soit ces ouvrages n'existent pas et à ce moment-là, on va se référer aux adultes. Alors, ce qui est, ce qui est, on a la chance d'avoir un, un, un collègue, Samuel Iglesias à la station marine de Concarneau, qui est un... Un, un extraordinaire taxonomiste des poissons de la zone euh, ici, de Atlantique Nord-Est, nord, euh, il a recensé pratiquement toutes les espèces présentes dans la zone, soit de façon permanente, soit de façon ponctuelle. Ça représente quand même déjà 156 espèces de poissons, 57 familles, 17 orbes, peu importe le, le, le, le nom, mais c'est un, un travail de fourmi qu'il réalise depuis des, au moins une vingtaine d'années et ce qui nous permet d'avoir une référence. On sait que les adultes sont là, donc on peut supposer qu'il y a des chances qu'on trouve aussi les, les larves. Alors, pas nécessairement, parce que si les adultes sont là, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'ils qu qu se reproduisent dans la zone. Certains peuvent être juste de passage, en, mais on, potentiellement, on peut retrouver euh, ces espèces dans la zone. Alors on est loin du compte, on est loin des 156 espèces pour l'instant, au niveau des larves, on verra ça dans un instant, mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut donc avoir un inventaire des adultes, et on peut également faire un... Il a réalisé un inventaire génétique pour l'identification de, de ces organismes, ce qui nous permet d'avoir une, une référence. Et donc on peut euh, pratiquer, lorsqu'on n'est pas capable de dire cette petite larve que j'ai sous ma binôme, euh, cette telle espèce, on peut pratiquer ce qu'on appelle une identification moléculaire. C'est une sorte d'empreinte de, de, digitale. C'est un peu le même principe que l'empreinte digitale pour, pour, pour, pour, pour la police. Mais euh, là, il s'agit de savoir qui, qui es-tu, petit poisson. Donc on prélève hein, en général soit un petit morceau de, de, de la queue, alors, euh, ou alors on travaille... En ichthyologie, bon, on aime bien garder un côté du poisson intact. Pour, si jamais un jour on revient sur le, sur le spécimen et qu'on veut lui tirer le portrait, on laisse toujours le côté gauche, le meilleur profil, et de l'autre côté on fait les prélèvements, donc on prend un petit morceau de, de, de nageoire, un oeil, un, un etc. Mais comme ça, quand, quand il est sur le côté gauche, il est toujours euh, pimpant. Donc en fait, mon, ma, ma, mon, mon, petit, mon petit schéma n'est pas vraiment complètement exact, mais bon, c'est pour la petite histoire. On prélève un morceau, on va le broyer, l'extraire, on va en récupérer l'ADN. Et cet ADN, on va en fait le passer à une photocopieuse moléculaire qui va nous permettre d'avoir un très grand nombre de, de, de copies de ce petit morceau. Et on va ensuite pouvoir le séquencer, c'est-à-dire en fait avoir toute la série de petites lettres qui constituent ce segment d'ADN et qui est spécifique de chaque espèce. Et ça, ça va nous permettre de, de ensuite de comparer à la base de, de référence qu'a constitué notre collègue Samuel pour les adultes, c'est-à-dire qu'on a de nombreuses séquences pour chacun des, chacune des espèces de la région. Et ça, c'est notre en fait notre, notre catalogue de référence et notre petit poisson inconnu. On va comparer sa séquence avec celle de toute la base et lorsqu'il y a une séquence qui est identique, on sait que ça appartient à l'espèce ici, Dicentrarchus larbrax, c'est-à-dire le bar. Et donc notre petite larve qui était là, qu'on n'avait pas réussi à identifier, alors je n'ai pas forcément pris le meilleur exemple parce que le bar il est archi connu vu qu'il est, il est, euh, est élevé, euh, donc on connaît tous les stades de développement par cœur, mais euh, c'est le principe. On a une petite larve, on ne la connaît pas, on prélève un petit morceau, on va extraire son ADN, le photocopier, sur un petit fragment bien particulier, et le comparer à notre base de référence qui va nous permettre d'identifier, de, de connaître... Les, toutes les espèces auxquelles appartiennent ces, ces, ces, ces prélèvements lorsqu'on n'est pas capable de les identifier euh, sous la binôme Alors évidemment on ne le fait pas pour tous puisque Nalani est quand même experte en la matière, elle connaît parfaitement toutes ces petites bestioles et c'est uniquement quand elle est elle, incapable de dire tiens ça c'est telle espèce qu'on va passer par cette moulinette moléculaire. Alors un exemple, on a dans la région, euh, on a, vous avez ici une petite larve d'orphie vous voyez, aiguillette pour les intimes. Vous voyez déjà sur cette larve le, le, le début de, de, du rostre qui est en train de se former. Mais dans la région, on a deux aiguillettes, deux espèces bien distinctes, qui sont relativement facilement distinguables chez l'adulte. Euh, bien malin qui pourra me dire à, qui de ces, à laquelle de ces deux espèces appartient cette larve. Des suggestions peut-être je prends les, tous les avis. Euh, à ce stade, on est incapable de dire à quelle espèce elle, cette larve appartient. Parce qu'on n'a pas de caractéristiques spécifiques qui permettraient de dire, bah, par exemple, on a un œil qui est un peu plus gros, donc ce sera probablement bélone bélone, ou on a une nageoire qui est un petit peu plus en avant, bah, la nageoire, elle n'est pas encore là. La position sur le corps, on peut, on peut donc pas la localiser. Et donc, c'est impossible de, de faire la différence entre les deux. Bah, là, forcément, on va utiliser l'outil moléculaire pour pouvoir déterminer à qui appartient, à quelle espèce appartient ce, cette petite larve. Je crois que c'est ton tour. Alors, oui, non, encore un, un petit mot. Donc ça, c'est quelques photos des sessions concarnoises. Peut-être un, un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est que le matériel que vous utilisez, les kits, ben en fait, pour la plupart, ils sont faits maison. Enfin, même c'est pas pour la plupart. L'intégralité des kits ont été faits maison. Alors, soit euh, au tout début par, euh, par les techniciens euh, d'Ossanopolis, mais également par des participants. On voit ici de nombreux participants des, des, des, des sessions concarnoises, avec notamment. Une mention spéciale pour notre couturière de compète, parce que là, vous me voyez avec, avec Emmanuel Poisson d'Explore, de, de, en train d'essayer de bricoler notre machine à coudre qui était en train de rendre l'âme, parce que franchement, coup de défilé avec de la toile de, de, de, de, la toile de voile de bateau avec une épaisseur de pratiquement 4 ou 5 mm, la prouve machine à coudre, elle, elle a rendu l'âme. Donc on a eu des, toutes les difficultés. Et heureusement, parmi les, les, les membres, des de, de, embarquants, il y avait une couturière qui avait une machine de voilerie. Et elle nous a fait les, des, les derniers filets qu'elle qu a fait, c'était du, du travail de pro. Rien à voir avec les pro, nos, pro, nos prototypes du début. Mais enfin, on est quand même très fiers, comme vous pouvez le voir avec Nalani ici, de nos, du résultat de nos, de nos heures de couture et euh, donc c'est quand même important de rappeler que tout ça, ça a pu aussi se faire parce que pendant l'hiver il, il y a eu plusieurs sessions chaque année de euh, couture euh, euh, soudure, d'ailleurs si parmi vous il y en a qui sont experts en soudure d'inox je suis preneur parce qu'on a encore des filets à faire et euh, c'est assez, assez compliqué, assez particulier donc s'il y en a qui sont experts en la matière on vous viendrez à voir à la fin, euh, autour d'un verre, hein, on, a, on aura des, des choses à se raconter. Euh, donc voilà, il y a plein, plein d'activités, plein même pendant l'hiver, pour, pour Objectif Plancton et pour tous les participants. Donc ça c'est une bonne chose. Je crois qu'on a prévu une session d'ailleurs l'hiver prochain, pour euh, si ma mémoire est bonne, ça doit être euh, début février 2020. Donc euh, tout le monde est bienvenu hein, pour les coups de main. Voilà, euh, j'en dirai pas plus. Et je vais passer la parole pour la, la suite de la présentation à Nalani. Merci Cyril, bien joué cette, <rire> cette question à la fin <rire> de nous aider un peu. Um, alors. Cyril a déjà expliqué que, que c'est une fois d'avoir une suite des larves dans le, le golfe de Cascogne pour, dans le long terme, euh, être capable probablement de publier de nouveau, euh, nouveaux guides euh, pour les larves de euh, poissons dans cette région-là. Mais on a un autre but euh, aussi. Je suis chargée des collections au Muséum national d'histoire naturelle euh, chargée des collections de larves de poissons. Et euh, bien sûr, tous les larves qu'on va euh, échantillonner durant Objectif Plankton, ils sont euh, mis en collection. Et c'est très intéressant parce que ça sont les premiers euh, larves du Atlantique du Nord euh, qu'on a dans cette collection-là. Parce que la collection du passé, oh, je vais parler après un peu en plus. Alors pour l'instant, on a à peu près euh, 800 larves de poissons qu'on a euh, récolté avec votre aide euh, dans les 4 ans on participe euh, ça représentant à peu près 25 familles alors ça c'est à peu près la moitié qui était euh, identifiée par notre collègue Samuel Ecclesias qui travaille sur les adultes mais euh, au niveau des, des, des espèces on voit qu'on est ces euh, espèces ici, on est loin d'avoir le même chiffre que lui trouve euh, comme adulte ici. Alors, on a un peu du travail de faire encore un petit peu. Alors, ça, c'est la collection, ça, c'est la zoothèque à Paris. Euh, euh, c'est euh, sous terre, ça s'appelle zoothèque. Et la collection de poissons, ce sont les poissons adultes, ils sont stockés dans, dans les armoires comme ça. Et en total, on a à peu près 500 000 spécimens. Euh, ils proviennent du monde entier et ils sont tous conservés en alcool. Et pour les larves, euh, on a, ça c'est un peu le problème. Euh, on a une grande collection qui provient du Pacifique et du euh, océan euh, indien et du Mais alors les, les larves du antarctique ils sont triés et identifiés mais les larves du Pacifique ils sont juste stockés dans des bocaux comme ça, on voit, il y a beaucoup, euh, plusieurs petits flacons dans une grande boucale, mais tout ça, ce n'est pas trié, pas identifié. Alors pour l'instant, je sais juste à peu près, on a sept chiffres de lots, euh, mais dans une seule lot, on peut avoir plusieurs centaines de larves. Et nous sommes en train euh, de trier et identifier tout ça. Et je pense j'ai besoin de cinq vies pour finaliser ce travail. Mais en plus. Alors pour vous montrer, ça c'est la collection du Pacifique. On va, ça c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on peut voir euh, comme spécimen qu'on a ici en, en Atlantique du Nord On voit beaucoup des épines dans le corps. Là aussi, il y a beaucoup des de trucs qui est allongé. les sont allongés. Les nachoires sont allongées, allongées. Euh, là aussi, les, les épines, ça sont les, les poissons du récif corallien. Et ça c'est, ça sont les poissons qui Provient du Atlantique du Nord. Alors, ça, ça change un petit peu. Um, on a pas trop les épines, alors le, le développement, c'est un peu différent. Les caractéristiques, la ils sont un peu différents. Et, euh, mais on peut voir, on a pris beaucoup de, de photos euh, du larve qui sont toujours vivants, alors on voit toujours la coloration. Ça, c'est très bien. Une fois, ça s'est fixé, une poisson est fixée, il va perdre toute euh, la coloration, sauf le, le pigment noir. Alors, bravo Prest. Cette année, vous avez gagné. <rire> vous avez échantillonné 260 larves de poissons. Et en total, avec Concarneau et Lorient, on a en total à peu près 400 spécimens. Et ça, c'est très, très, très bien. Alors, je vais dire, l'année dernière, Concarneau a gagné. Mais bon. <rire> et aujourd'hui, on va présenter juste les résultats du 2019. On n'a pas les résultats des, des, des années pré précédentes parce que ça, je, je trouve le plus, le plus intéressant aujourd'hui. Et les larves qu'on a échantillonnées, ça représente à peu près 20 différentes espèces et 14 différentes familles. Et maintenant, on va regarder un peu plus euh, à quoi ça, ça ressemble. Um, ah, D'abord, il faut dire, on a fait cette graphe là Ça, c'est l'échantillonnage en avril, ça, c'est juin et ça, c'est septembre. Et on peut déjà voir que la plupart des larves, ils sont échantillonnés en, en juin, euh, parce que là, on a la nourriture, ça correspond à le résultat que vous avez présenté. Alors là, on a le phytoplancton, ça, c'est euh, la première nourriture pour une larve. Après, ça va se nourrir de copotes aussi. Um, comme ça, ça correspond à cette pique qu'on trouve um, dans le phytoplankton aussi. Alors, on a des différentes espèces. On a trouvé, vous avez échantillonné, un seul bar ici. Et après, le grand pic ici, ça c'est la dorade grise. Et on a bien sûr beaucoup de gobies. Um, ça c'est le deuxième. Euh, espèce plus souvent ici, et aussi en septembre, on trouve beaucoup de gobies. De temps en temps, ça, c'est une gobie noire, euh, ça aussi, en fait, mais beaucoup de gobies, je n'ai pas identifié à l'espèce parce qu'avec la morphologie, ça, c'est un peu trop dur. On peut arriver, mais ça va durer longtemps et on a vraiment besoin d'avoir une bonne qualité d'échantillonnage. Euh, normalement, ça, ça, ça, ça, ça, ça c'est donné, mais avec l'ADN, la euh, la, la, la, ça va très bien aussi, comme ça la plupart des gobies, ça c'est gobies sp. <rire> et alors, je ne vais pas euh, euh, euh, présenter tous les larves, mais je vais présenter quelques larves qui sont très intéressants et très rares dans les échantillonnages. Et ça, on a trouvé un seul bar barbu. Euh, c'était... Bon, c'est pas grave. C'était en, en, en juin aussi. Ça, c'était le premier euh, exemple de cette espèce-là. Par contre, j'ai trouvé beaucoup d'œufs dans le, la rade de Brest de cette espèce-là, dans votre échantillonnage. On a la motelle euh, à cinq parbions, on a le dragonnet, on a la sardine, bien sûr, elle est bien présentée euh, dans la rade. On a le prêtre. Euh... Quoi? Pardon? Atarine, oui. Euh, bon, je ne sais pas, la, plus, la plupart de gens connaît le nom prêtre. Et on a le crénilapre mélops. Mais les deux espèces-là, la dorade grise et les gobies, sont les plus représentants de, de l'échantillonnage ici à Brest. Et si on va... Ah oui, on a le clefant. Deux espèces, on a trouvé en, en été. Et bien sûr, les plaines, ils sont toujours partout. Euh, C'est une espèce qu'on trouve, euh, la gatorouchine. Euh, C'est euh, toujours dans les échantillonnages. Comme ça, j'ai oublié cette espèce, désolée. <rire> on va passer à, à Concarneau. Euh, à Concarneau, on a euh, un peu plus de, de larves en, en avril. Et juste quelques uns en septembre, parce que le temps fait toujours vraiment mauvais quand on a on a le, le date pour objectif plancton. Alors ça tombe toujours très très très euh, mauvais. Mais la bonne chose avec ça, c'est aussi si on a une tempête qui était juste avant l'échantillonnage des objectifs plancton, on trouve des différentes espèces. Euh, que, que, je ne sais pas à quoi ça, ou euh, c'est quoi la raison, mais je pense c'est la turbidité de, de l'eau et comme ça on trouve des espèces qui normalement on n'a pas euh, dans cette colonne d'eau parce que on, pour l'instant on échantue on on, échantuna, on, échantuna, euh, on Échantillon, merci Cyril. Il est toujours là pour m'aider. <rire> merci Cyril. Euh, on échantillonne les deux premiers mètres euh, de, de la colonne de l'eau. Et comme ça, si c'est très bien euh, mélangé, on trouve d'autres espèces. Comme ça, si on a une tempête avant, c'est pas mal non plus. Alors là, on a une, un chabot. On a eu une tempête juste avant euh, notre... Euh, notre euh, euh, euh, échantillonnage en avril. Merci, Cyril. Et <rire> parce que le jabot, normalement, il habite au fond. Déjà, les larves sont au fond. Et, mais là, on a, on a les trouvés dans le dans filet. On a la sardine, bien sûr, la dorade grise aussi, et le pic, la blénie, en bas. Toujours la blénie gatorichine. Et le pic euh, qu'on a ici, en été, ça c'est l'ecténolabre. Alors c'est bien différent qu'à Brest où le pic s'est fait par cette espèce-là, la dorade grise. On a le dragonnet et on a eu une rarité aussi en septembre. On a eu une petite hippocampe et une sardine, le deux, dans notre dernier échantillonnage. Et ça, ça fait toujours plaisir de voir ça avec... Avec les chants qui, qui sont présents durant ce cette, cette, euh, jour-là. Et à l'Orient, on a à peu près les, les mêmes espèces. On a la motelle à 5 parions, on a euh, les blennies mordosées, on a la dorade grise, et l'espèce qui est la plus représentée, c'est le gobi, en fait. En été, on a pas mal de gobies euh, à l'Orient. Euh, blennies, bien sûr, le grenier de mélops et euh, le euh, centre ça C'est une espèce qu'on ne trouve pas à Concarneau ni à Brest. Comme ça, ça fait déjà un bel échantillonnage, je trouve, et une bonne, euh, une bonne euh, euh, entrée dans notre collection. Euh, et... Anchois, on a trouvé à Lorient. Désolée, j'ai oublié ça. On n'a pas eu l'anchois à Brest ni à Concarneau. Alors on voit déjà qu'il y a quelques différences dans les trois sites. Euh, alors, ce ça sont, ça sont les résultats morphologiques euh, de cette année. On n'a pas fait le barcoding pour l'instant pour vérifier quelques espèces, mais la plupart, je pense, on c'est on est, est, est bien identifié. Et maintenant, je voudrais bien vous présenter euh, notre petite expo euh, sur les larves de poissons, s'appelle les petits des poissons, qui est pour l'instant exposée à Paris sur les grillages euh, de la ménagerie euh, dans le jardin du plancton. Et c'est intéressant pour vous, je vais raconter tout de suite, mais je vais d'abord montrer quelques exemples sur cette euh, expo. Ça, c'est juste un mélange des de plancton qu'on trouve dans les échantillonnages. Ça, c'est un poisson, ou plusieurs poissons qui sont prélevés um, par un transat, quelqu'un qui fait le transat avec l'association Astrolabe Expédition. On a, on a reçu cet échantillonnage et fait les photos et envoyé aussi pour cette expo. Et ça, c'est un poisson qu'on a trouvé dans la collection Pacifique du Pacifique. Et nous sommes en train d'écrire euh, cette espèce, parce que cette larve, euh, pour l'instant, on ne sait pas trop à quelle espèce euh, ça appartient, en fait. Mais on a échantillonné une, une espèce frais, parce que toute la collection du Pacifique était fixée en formol. Ça veut dire que ça ne sert à rien pour faire l'ADN. Alors c'est seulement bien pour, pour la morphologie. Mais on a fait un échantillonnage. Euh, et c'était on on euh, possible de fixer cette spécimen en alcool. Comme ça, on peut faire l'ADN après. Alors, on est juste en train de décrire ça. Et ça sont les panneaux à Paris. On voit qu'ils sont très grands, ils sont pliés. Alors, on a une grande image à cette côté-là, et à l'autre côté, on a une petite image avec le texte en français et en anglais et aussi euh, l'adulte, euh, à quoi ça semble, ressemble quand cette poisson est adulte. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en 2018, euh, on a reçu un échantillonnage du Prest. Euh, et j'ai regardé cet échantillonnage, j'ai trouvé cette méduse, et j'ai pensé, c'est bizarre, ça. Et alors, <rire> je ne sais pas si vous pouvez reconnaître c'est quoi. Ça m'a duré quelques quelques moments pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe mais c'est un gobie qui est en train d'être mangé par cette méduse là. Alors on a fait un photo de cette euh, de cette spécimen et on a mis dans l'expo aussi. Alors c'est vraiment je ne sais pas c'était lequel bateau mais j'ai toujours la station avec. Alors si vous avez toujours les métadonnées, <rire> on peut faire le lien avec le bateau et qui de vous a échantillonné cette méduse qui a mangé um, cette gobi-là. Alors, cette exposition sera toujours à Paris jusqu'à fin janvier. Et j'espère que ça sera après un expo qui va voyager un petit peu à voir. Alors, merci pour votre attention. Et c'est ça